La structure de notre document étant maintenant prête, nous allons pouvoir commencer à y injecter du contenu. Pour ce contenu, moi je vous propose de commencer par indiquer des titres. Et peut-être pour commencer, le titre de toute première importance, bien sûr, le titre de notre dépliant, son sujet. Bien... Si nous regardons maintenant le, la maquette que nous avons confectionnée dans la première vidéo, nous voyons que la première de couverture se trouve bien dans le troisième volet du recto. Donc c'est là que nous allons insérer notre titre fondamental, le titre général de notre document. Et ici, je vais donner un titre générique. Vous suivrez les consignes du professeur pour savoir quels sont les titres à intégrer au document. Eh bien, donc, moi, je vais mettre simplement euh, le sujet de mon dépliant. Voilà, ceci sera le thème du dépliant. Puis, il y aura sans doute un sous-titre un titre de moindre importance que le titre du dépliant, ce sous-titre serait, s'il s'agit d'un dépliant publicitaire, serait par exemple un slogan. Eh bien, ce sous-titre du dépliant viendra se poser, évidemment, à cet endroit-là. Vous me direz, oui, mais ça, ça ne ressemble pas beaucoup à des titres. Normalement, un titre, c'est visible, c'est en caractère un peu plus grand. Et donc, on aurait envie de jouer avec tous les boutons de mise en forme qui sont là, mais ce serait une très mauvaise idée. Je vous explique maintenant la bonne méthode, celle que l'on utilisera avec les logiciels de traitement de texte moderne. La bonne idée, ça consiste à signaler au logiciel que ce paragraphe donc qui ne contient que cinq mots, le sujet de mon dépliant ou un peu plus si vous avez évidemment un peu plus de texte à mettre, eh bien indiquer au logiciel que ceci est un titre et encore, c'est le titre fondamental de mon document, le titre essentiel. Eh bien pour lui dire cela, il y a une méthode qui consiste à passer par exemple par la liste qui est ici qui est la liste des styles dans le document. Eh bien, je vais donc dire que ceci est le titre de première importance de mon document. Titre 1. Titre de première importance. Alors, regardez ce qui va se passer lorsque je vais sélectionner titre 1. Et voilà, le texte de mon titre principal du document se met dans une police de caractère déjà plus consistante, un peu plus grande. Vous me direz que ce n'est pas encore très joli, mais ce problème-là, nous allons le régler ensuite. Concentrons-nous maintenant sur les sous-titres. Il y a ici un sous-titre. Donc, ceci est le titre de premier niveau. Ceci est un sous-titre. Comment allons-nous dire que ceci est un sous-titre Eh bien, nous allons employer la même stratégie et nous allons dire que il s'agit d'un titre, non pas de niveau 1, mais d'un niveau un peu inférieur, un sous-titre, c'est donc de niveau 2. Alors nous voyons, et ce n'est peut-être pas très visible ici, mais on voit quand même que la police de caractère est un peu plus petite pour un titre de niveau 2. Voyons, 16.1 points dans la taille de la police, alors que pour le titre de niveau 1, c'est 18.2. Donc, le titre de niveau 1 est un peu plus grand. Ce n'est pas très joli, mais, je vous rassure, nous allons régler ce problème ensuite. Bien, qu'en est-il des autres sous-titres De nouveau, sur la maquette, nous voyons que ce deuxième volet de notre document, c'est bien le deuxième volet qui est là, dans ce deuxième volet, nous avons la quatrième de couverture. Alors sur la quatrième de couverture, on pourrait mettre par exemple quelque chose comme une synthèse des informations. Il s'agit aussi d'un sous-titre comparable à ce sous-titre-là qui était donc sur la première de couverture. Comme ces deux sous-titres sont de même importance, nous allons dire que le titre synthèse, le sous-titre synthèse est aussi de niveau... 2. C'est donc le niveau d'importance. Ce n'est pas le, le numéro du titre que je, que je cite là. C'est son niveau d'importance. Donc si celui-ci est de niveau d'importance 2, alors que celui-ci est de première importance, le titre synthèse est également de niveau d'importance 2. Allons-y. Titre 2. Voilà. Et donc, nous avons maintenant un titre de même niveau d'importance là que là. Qu'en est-il des autres volets Eh bien, sur les autres volets, nous aurons quelque chose de similaire, c'est-à-dire que sur ce qui est donc la page 4, je vais me contenter d'indiquer page 4, nous avons un titre de niveau 2. C'est un sous-titre de même importance que celui-ci, ou de même importance que celui-là. Et donc, je peux maintenant aller en deuxième page de mon document. Alors, ici, si vous regardez la maquette, vous voyez que vous êtes sur la page 1. Là, vous êtes sur la page 2. Et après, vous êtes sur la page 3. Mais, si chacun, chacune de ces notations est un sous-titre, donc je ne parle pas d'un titre fondamental du document, je parle d'un sous-titre de même niveau que sur la première de couverture, le sous-titre du dépliant, eh nous avons aussi des sous-titres de même niveau. donc. Et voilà, c'est un niveau 2. Si nous avions des sous-sous-titres, il serait alors du niveau 3. Mais pour l'instant, je n'ai pas de sous-sous-titres. Donc je me contente de mettre les titres de chacun des volets en structure de Titre de niveau 2. Voilà, mine de rien, nous avons fait déjà un grand pas en avant sur euh, notre document. Et nous avons les titres. Lorsque vous aurez indiqué tous les titres du document selon la, les consignes qui vous auront été données, eh bien, nous nous retrouverons pour rendre tout cela bien plus joli. Vous allez voir. A tout bientôt